L'objectif premier que nous avions, c'était de rouvrir ce quartier de l'ancienne caserne Largeau qui aujourd'hui est désaffectée de plusieurs années, depuis 2011, de rouvrir ce quartier sur le tissu urbain existant, d'en faire un micro-quartier qui soit agréable, connecté sur la ville. Je suis Lucas Boeuf, je suis responsable de la promotion immobilière et de l'aménagement foncier pour Cléwest Promotion, qui est une filiale sœur de Maison du Marais. Les hauts de la Blauderie, c'est un programme immobilier qui est dans l'enceinte de l'ancienne caserne Largeau, en plein centre-ville de Niort, bordé par la rue des Sablières et la rue de la Blauderie. Il y a des bâtiments existants qui datent des années 30 et des années 80, qui vont être réhabilités. Nous nous chargeons de démolir le gymnase, les garages et un atelier, qui sont des bâtiments annexes, qu'on ne pouvait pas réutiliser. Et on va construire 28 maisons individuelles groupées. Donc là, il y a la première tranche des maisons individuelles qui, qui démarre, ça y est. On est en train de viabiliser euh, toute l'opération et euh, bientôt vont démarrer les premières constructions, les six premières maisons. Donc euh, ça, va, ça va grimper maintenant, ça va monter.